Vas-y. On attend. Vas-y, pas jusque derrière là. Ouais, on voit le nom. Est-ce est que tout le monde est prêt Oui, allô Allô Marie, c'est toi Non, il n'y a pas de Marie ici. Arrêtez de m'appeler. J'interviens euh, ici dans le cadre de Regards Noirs pour un, une réalisation. Un court-métrage avec des élèves de Fontane et de Rabelais. Ce court-métrage s'appelle « Trou Noir. Euh, il, est tout, il a été tourné à, à peu près en so une soixantaine de séquences et euh, pour, pour un résultat de six minutes. Et tourner tourné tout ça ce matin en quelques heures. Monté, Départ dans cinq minutes. On filme en fait euh, le, les dessins. Et là, donc, ça a même été co-filmé aussi. Euh, donc les élèves, en fait, ont participé à toutes les étapes. Euh, à refaire. Le okay. euh, cadre 1 à, à refaire. Okay. Mais qui est devenue la famille Fontanès Je ne sais pas, elle paraît que la mère est morte, c'est que le père est devenu fou. Entoire Plutôt mourir